Autre euh, sujet, c'est la gestion des carnets d'adresses. Euh, dans BlueMind, un utilisateur peut avoir plusieurs carnets d'adresses. Vous avez des carnets d'adresses par défaut qui sont mes contacts, les utilisateurs qui sont en fait les utilisateurs de votre domaine qui sont exposés euh, et euh, des contacts auto-collectés. Et on va gérer euh, des contacts individuels et des listes de distribution. Donc là, je vais revenir à l'application. Donc dans mon carnet adresse mes contacts, voilà, j'ai créé quelques, quelques contacts. Vous voyez l'ergonomie, je n'ai pas une fiche en mode lecture et en mode édition, c'est en fait quand je passe sur un champ, je peux l'éditer, et dès que je sors, il est validé. Euh, ce qui est assez sympa, parce que dans toute l'optique où on vous disait on vise le web, chaque gain ou simplicité en termes d'ergonomie est importante parce que l'utilisateur du coup s'approprie la belle application, et ne voit pas ça comme une contrainte, j'utilise ça mais c'est plus lourd, c'est plus lent, etc. Et donc ça c'est vraiment important euh, au niveau organisationnel dans les projets euh, messagerie euh, ensuite je vais pouvoir déplacer mon contact, euh, le copier, le déplacer euh, le mailer directement Alors, on est en train de travailler sur la liaison avec la voix sur IP, donc on pourra faire du click to call on pourra faire euh, gérer ses statuts présentiels ou autres. on a aussi une notion de liste, où un contact c'est plus une personne, c'est une liste, ça c'est un objet qui existe dans Thunderbird, dans Outlook aussi euh, donc on le gère avec un nom et le côté intéressant c'est que, là ça s'appelle ma liste, si je veux écrire un mail à cette liste là, je peux taper ma liste hop, et ça va me remplacer par les trois personnes présentes dans ma liste. Le côté intéressant c'est que ça ne ça crée pas d'objet système, ça ne vous crée pas une adresse email au niveau du système et donc n'importe quel utilisateur peut le faire. A besoin de demander à l'administrateur, est-ce que tu peux me créer Non, je me fais moi. Ce n'est pas un objet qui existe au niveau du système, c'est juste une simplicité et dans certaines interfaces, quand je vais taper ça, ça va me remplacer par euh, les membres que j'ai mis. Donc c'est les listes de distribution personnelle euh, qu'on appelle souvent. Euh, quand je vais au niveau des contacts, tout à l'heure, typiquement, on a envoyé un mail à, à, à ben, l'adresse que vous avez donnée, la manuelle à Gmail, mais on voit que automatiquement ce contact a été collecté. Et ce qui est intéressant, c'est que je n'ai rien fait de plus. J'ai juste envoyé un mail à cette adresse. Maintenant, si je veux faire un rendez-vous avec Manuel, je peux de suite l'inviter. Voilà, il est présent parce que comme BlueMind, c'est un intégré, toutes les applications marchent ensemble et savent très bien, j'ai envoyé un mail à cette adresse, comme l'adresse n'était pas déjà présente dans mes carnets d'adresse, et que c'est moi qui ai écrit l'adresse, j'ai confiance, donc il a autocollecté, il l'a mis dans mon carnet autocollect, et du coup, c'est disponible partout. Donc je peux inviter, je veux autocomplétion, etc. Alors que je n'ai rien fait d'autre que vous envoyer un mail. Euh, évidemment, si ensuite je me dis, ah mais tiens, cette personne, j'ai d'autres infos, j'ai récupéré vos numéro de téléphone, ou j'ai d'autres infos, ce que je peux faire... C'est aller vous déplacer dans un de mes autres carnets d'adresse par exemple, et puis compléter avec un numéro, une autre email ou autre. Donc voilà très synthétiquement euh, la gestion des contacts avec différents carnets. Euh, dans le carnet annuaire, qui est un carnet euh, géré par le système, donc je ne peux jamais modifier parce que c'est vos utilisateurs internes qui sont exposés. On va exposer les individus, on va aussi exposer les groupes. Donc dès que vous avez des groupes, on va venir les exposer. Donc ça c'est intéressant. On a malgré tout dans plusieurs cas des gens qui ne souhaitent pas que le contenu des groupes par groupe soit affiché. Par exemple, en France, il y a des cas où vous avez des syndicats, un groupe syndicat. Les, les, les gens ne veulent pas que n'importe qui puisse voir le détail des membres de ce groupe-là. Ça peut être des groupes politiques, ça peut être des groupes des fois de direction. Et donc vous avez un choix dans Blue qui quand vous créez un groupe de dire est-ce que ces membres sont exposés ou non, ou des choses comme ça. Alors, ce n'est pas forcément l'utilisateur qui gère ses photos. En général, dans un contexte entreprise, c'est plutôt euh, un des administrateurs, un administrateur fonctionnel, parce que dans un contexte entreprise, c'est tout le, le curseur à positionner entre l'outil simple et, et très ouvert, du coup, tout le monde se l'accapare, mais aussi de respect de certaines règles d'entreprise où on ne va pas mettre n'importe quoi comme photo, euh, etc., etc. Donc, par défaut, dans BlueMind, c'est l'administrateur qui gère. Maintenant, il euh, y a possibilité, par exemple, de dire que la fiche contact, non pas les informations email ou autres système, mais la fiche contact pourrait être enrichie par l'utilisateur lui-même. Donc voilà pour la partie contact.